Ooh, ooh, ooh, C'était pas le bien Trop oh, de caillasses à perdre Vous le savez bien Allô, allô, allô messieurs les gouvernants Messieurs qui quoi ou une comme De l'action pour mes frères et sœurs pour blabla. Ça va être un Jacob, quoi, tu ne peux pas déclencher est... une guerre de territoire. Cette guerre a déjà commencé. Euh, Allo, alors, messieurs les gouvernants. Messieurs qui quoi, où est moi Ça mène à rien, ouais, Alors dites-moi, où est-ce qu'on en est Toujours le même pas raté. Les belles paroles, ouais, moi inspiré par Nesta Marley, Le roi du reggae, le qui est le vrai Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Allo, allô, messieurs les gouverneurs, messieurs qui croient où et comment, euh, de l'action pour mes frères et soeurs, arrêtez ma blabla eh. Ce que je sais, c'est que la vérité, c'est pas la réalité, de, de. vous le savez mieux, vous m'attirez, mais le peuple au chaos, euh, vous le savez bien Trop de caillasses à perdre bonheur Ne souhaitez pas le bien Non non non non Pourtant rien de rien oui Vous le regrettez vraiment rien ouais. Et puis tant qu'à moi Ça fait bien longtemps que je me suis fait Une grosse raison Des artistes comme moi ouais. y en a sûrement pas deux avec la même fois Non non non non non non Ouais, moi ouais, ouais. Vous bluffez, trafiquez, maquillez, manipulez, arnaquez Les gens honnêtes comme vous, bon, ils vous sont Bon dites sans cesse que vous allez nous aider et Des belles paroles aussitôt élu, tout part vers les oubliés Allô, allô, messieurs les gouvernants Alors, voilà où est-ce qu'on en est vous vous po de tout De tout, de tout, de vous vous souhaitez pas le bien De notre perdre. la la la la la la la la la la la la We'll be forever yeah. We'll be forever Version Jouer avec l'essence, jouer avec l'essence Apportant à toi, ou tard quelques travaux Travel, travel, ça va travel in the world yeah. La conscience appartient à la décadence de Celui qui croit au battement de la chasse, Des idées étranges en forme de clémence yeah. Finissons en paix fait pour un lendemain, parcourons quelques chemins dans le but. De profiter de son prochain Une habité avec intérêt Gentiment blessé Surtout en se laissant promener aboutira dans un pot laisser passer Malgré alerté Tu ne fais rien pour y remédier. Attention, attention au danger Moi bien sans toi, tout est noir l'obscurité sucrée, ça les bouger, décaler, décider à me ranger, Et toute la tête ou pige, ouais, j'ai bien compris. Et me voici, me voilà, je travaille ma carcasse, ma tracasse, j'arrondis my life, mes besoins, mes envies, pas trop d'idéologie à mon ami, vis-à-vis qu'a fait marrer la semaine à lundi, on attaque les démarches à suivre On se fie au protocole, sans alcool on nous dit que la fête est plus folle. je rigole, j'allais lire mes Oui, pour la vie. Je suis ta merci, naïf mais pas stupide Gentil mais pas con, intelligent mais pas trop Faut ce qu'il faut, un bon équilibre à atteindre ou aboutir Une richesse intérieure Une richesse intérieure, faire battre son cœur Allez, allez là-haut et revenir Comme escalade, une forteresse Conquérir une princesse, dévouer, désirer une sublime déesse, fantasmer, assez un peu travailler, labourer, nettoyer, remédier, anticiper, histoire de débloquer. Allô, allô, messieurs les gouvernements, c'est si qui croit De l'action pour mes frères Des forces. Ouais. Fini de jouer. Ouais c'est Satané. Il m'envoie encore la publicité. Comme si que le sang était censuré. Par ces messieurs com complètement disjonctés. Ouais, me voici, me voilà sur YouTube Fil le reggae, ouais, c'est moi Est-ce que tu peux entendre ma voix, voix là-bas Le gars, il vient d'ici, bah, ouais, loin, loin, loin, loin, loin Il vient de loin, mais, mais il a décidé, décidé. Un, un jour, jour je le ferai Je battrai mon propre record, je battrai mon score Apropisation. Apropisation. Non, non, non, non, non, le, le travail est, est un travail de mercenaires. Non, non, non, non ce n'est pas, pas un criminel de guerre. Non, oh. non, non, non, non, écoutez. <rire> never love oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. will be forever Roots nati nati nati forever forever You're D'accord, je ne sais pas, pas, non, ne sais pas, je yeah. Hello, pas, je je dis oui comme un rêve. Et vous ne souhaitez pas le bien Vous avez trop de caillasse à perdre Vous le savez bien Non non non non non non Non Monnaie, monnaie, Non non non non Non non non non et vous ne souhaitez pas le bien, trop de caillasses à perdre. Ouais, vous le savez bien, Et pourtant rien de rien. Et puis tant qu'à moi, ça fait bien longtemps que je me suis fait une grosse raison des artistes comme vous. Et y en a sûrement pas deux avec la même foi. Allez viens, allons briser leur chaînes. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla blablabla, blablabla, bla bla